Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve et j'avais envie de vous parler de bandes dessinées. Et plus précisément de 5 bandes dessinées avec euh, des personnages, des héros, héroïnes, LGBT+. Je commence avec la BD Love is Love, qui est une anthologie de absolument plein plein plein d'illustrateurs, d'illustratrices, euh, de scénaristes, qui se sont réunis pour créer cette anthologie en mémoire des victimes euh, de l'attentat du Pulse euh, à Orlando, et dont les bénéfices sont à la fois reversés à des associations américaines, et euh, en France euh, à SOS Homophobie. Ça parle d'amour, de LGBTphobie, et évidemment euh, du drame d'Orlando et des victimes, etc. C'est un très bel ouvrage avec euh, beaucoup de styles différents euh, qui personnellement m'a beaucoup plu et en plus vous faites une bonne action puisque les bénéfices sont reversés à des associations. Ensuite, je vous propose de lire la petite bande dessinée Barricade de Charlotte Bousquet illustrée par euh, J.P. Je sais pas trop comment on prononce, euh, c'est l'histoire d'une adolescente trans qui est contrainte de changer de lycée euh, suite à des violences et du harcèlement, et notamment une agression qui a été très grave. Elle essaye de s'intégrer dans son nouveau lycée, elle se fait des nouveaux amis, tout en ayant peur que tout recommence et que ses camarades de classe apprennent qu'elle est trans. Voilà, c'est très court, euh, ça se lit très bien, euh, donc je vous le conseille. Encore en BD jeunesse, je vous propose de lire Lambert Jane, qui raconte l'histoire euh, de cinq filles dans un camp de Girl Scout, euh, et qui vivent des aventures un peu euh, loufoques, euh, un peu fantastiques, on sait pas trop, c'est le mystère. Euh, en plus là c'est que le premier tome euh, qui est sorti en français alors qu'il y en a beaucoup d'autres euh, en anglais. Donc on n'en sait pas grand chose, mais euh, c'est relativement prometteur. Et puis il y a notamment une petite romance euh, très mignonne euh, entre deux défis, euh, voilà, que, que j'aime. Profondément. Et il y a aussi une des filles qui est trans, mais c'est pas dit dans le tome 1, puisqu'on l'apprend beaucoup plus tard euh, dans un autre tome qui n'est pas encore traduit. Donc voilà une série à suivre. Ensuite, je vous conseille de lire Écume euh, d'Ingrid Chabet, illustrée par euh, Carole Morel. C'est une autobiographie et donc Ingrid Chabet euh, raconte un petit peu son parcours avec sa compagne pour avoir un enfant en faisant donc appel à une PMA, une procréation médicalement assistée en Belgique, et il se trouve qu'elles vont perdre leur enfant pendant la grossesse. Et le cœur de l'histoire est donc euh, la perte de ce bébé, et de comment faire face à cette perte, comment s'en remettre, et comment continuer à avancer. Une BD vraiment très belle, très touchante, et euh, qui montre que euh, bah, la perte d'un enfant c'est pas réservé en fait aux couples hétérosexuels, et euh, j'ai trouvé ça bien euh, qu'elle prenne la parole là-dessus. Pour terminer, je vous propose de lire une case en moins euh, d'Hélène Forney qui est une autobiographie donc d'une femme euh, bisexuelle, bipolaire et dépressive. Elle parle surtout dans sa BD de sa bipolarité et de comment elle gère tout ça euh, avec le reste du monde, avec elle-même. Mais du coup elle est aussi euh, bisexuelle et donc ça fait forcément partie intégrante de sa vie. Oh, je vais m'arrêter là, euh, sachez que j'ai parlé euh, plusieurs fois d'autres euh, bandes dessinées avec des personnages LGBT sur ma chaîne. Je pense notamment à la vidéo que j'ai faite sur The Infinity Loop, que je vous mettre j'ai également fait une chronique sur euh, corps sonore de julie marot je vous mets aussi le lien donc n'hésitez pas à aller euh, piocher là dedans également je vous invite à laisser des commentaires pour donner vos avis sur ces livres ou pour faire euh, d'autres propositions merci à ceux et celles qui laisseront un pouce vers le haut qui s'abonneront à la chaîne et puis je vous donne rendez vous tout bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains conseils lecture